Bonjour à tous, bonjour Brigitte. Bonjour Pascal, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, Brigitte, j'ai sorti le grand jeu. Ah ouais. Que figure-toi, j'aime bien les jeux, j'aime bien collectionner les jeux. Et celui-là, je ne sais pas si on va bien le voir, je vais le montrer à David. Je, je, je me suis offert un jeu de cartes magnifique. Déjà, l'étui, tu as vu, il est luxueux, il est argenté, euh, il, euh, est su... il est sublime. Franchement, qu'est-ce que tu en ah, penses Franchement. Il oui. est beau, hein oui. Aussi beau. Alors... Quoi aussi beau que. Ouais. Okay. Non, non, je rigole. Brigitte <rire> se fait des fleurs. Regarde, alors je ne sais pas si vous voyez les tranches argentées. Non, franchement, il est magnifique, magnifique. Mm. D'ailleurs, si tu on étale, regarde. ce si qu'on étale Regarde comment c'est beau, ça brille. Je sais pas si on. Ah si, ça fait vraiment un effet miroir, c'est est fabuleux. Magnifique, que... Alors celui-là, je ne vais pas l'utiliser pour faire des mélanges euh, américains, tout ça. Hein. Tiens, Brigitte, ce que je vais te demander, c'est de mélanger les cartes. Ouais. Voilà. Oui, ça glisse bien, c'est propre, c'est. Oui, ils sont beaux. Elles te plaisent ah, Ils ouais. sont belles hein. Franchement. Elles sont magnifiques. C'est beau Oui. Ok. En plus là, tu peux faire des trucs, rien. C'est voilà, super joli. Écoutez les amis, ce que je vous propose, ce que je te propose, Brigitte, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu, mm -hmm. qui d'ailleurs, j'espère, va, va te plaire et vous plaire. Je vais te demander, je vais me retourner, je vais te demander de prendre une carte. Mmh, voilà. Ça, je sais le faire. Tu prends la carte Oui, je la prends. Ok. Tu la montres à nos amis. Voilà. Je vais te demander simplement, Brigitte, de, me, de, la, de la remettre où tu veux dans le jeu. Où tu veux. Hein. Attends, je regarde deux minutes. Hop. voilà. Ok. Regarde. Ce que je vais faire, je ne vais pas manipuler. Tu vas prendre les cartes et tu vas remélanger. Je remélange Ouais. D'accord. Tu es d'accord que là, j'ai pas vu la carte Non. Je ne, peux, je ne peux rien faire parce que c'est toi qui as le jeu entre les mains Oui. Et là, c'est dingue. C'est bon C'est dingue. Bon. A chaque bon. fois que je vois ce jeu, je suis épaté. Non, mais il est magnifique. Est-ce que tu as... -ce que as euh, coupe, coupe le jeu. Coupe le jeu, recomplète. Il faut que vraiment l'effet que vous allez voir vous plaise. Et que ça soit vraiment de l'authentique. Brigitte, si je te propose euh, un, un truc de dingue, ça, ça te plairait ah, Moi, j'adore ça, tout ce qui est dingue aussi. <rire> C'est trop fort. <rire> Surtout en ce, moment, en ce moment, on a besoin. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Ce que je te propose, Brigitte, c'est quelque chose euh, que, que tu vas réaliser toi-même en fin de compte. Okay, moi, il est ouais. Bon cœur, hein. Je vais te ouais. demander de... Euh, de T'es droitière ou gauchère Droitière. T'es droitière Donc, tu vas... Je sais pas. Alors, tu mets ta main comme ça et tu recouvres le jeu par-dessus. D'accord Rien voilà. dans les mains. Non. D'accord. Maintenant, tu vas, par transmission, tu vas essayer de m'envoyer le, le, le, la couleur de ta carte. Oui. Noir Oui. C'est déjà une bonne chose. Une, on marque une chance sur deux. Hein. Oui, mais au moins, euh, c'est déjà bien. Maintenant, on va essayer autre chose. Je pense à du pic. Du pic. J'en suis certain. C'est pas du pic. Ah. Alors attends. Non. Excuse-moi. C'est pas du pic. Non. Par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est une carte à faible valeur. Ah ça, je teste. Oui. C'est une carte à faible valeur. Ah. Qui a très très... Enfin... Ouais, c'est faible valeur. Je pense à du 5. Ah, écoute, tu sais ce que je te propose. Regarde, je vais non. te proposer un truc de malade. Je vais, je vais faire trois paquets. Oui. D'accord mmh. Ok. Tu vas me désigner un des paquets. Mmh, Celui-là. Celui-là. Un deuxième. Celui-là. Ok. On les élimine. Okay. Ici. Un certain nombre de cartes. Je vais recouper le jeu. Allez, on va dire... en deux parties. Mmh. Oh allez, trois. Allez, soyons fous. Trois tas. D'accord. Vous voyez que tout est réel, c'est fait en live, il n'y a pas de préparation. Désigne-moi un paquet. Euh, on va pas en continuer. Ok. C'est net. J'avoue c'est un bon choix à moi en plus. Allez, on va en mettre plus par là. Mmh. Ça fait deux tas. Mmh. Mets le doigt sur un paquet. Celui-là. Ok. Je peux pas faire mieux. Ah bah non, que. 3, 4, 5, 6. Allez encore. Et jusqu'à la fin. Et moi je suis un fou. <rire> tu pousses un paquet vers moi. <rire> celui-là. Ok, celui-là Ouais. Très bien. Alors regarde maintenant. Ça va être très simple. Mm -hmm. Il Y a trois cartes, trois possibilités que peut-être ça sera ta carte ou pas ou ou là tout simplement ta carte est restée <rire> dans, dans le paquet. paquet oui. D'accord. Ça serait oui. Je vais les mettre en escalier. Hein. Regarde, je vais je, je, je, vais, je vais faire un truc comme ça. Mm -hmm. Voilà. Jusqu'à la fin, je vais laisser le suspense. Mets okay, suis... le doigt sur une carte. En plus, c'est moi ouais, qui choisis. Okay. C'est toi. Ça si. Ok, regarde bien. Je ne triche pas. Ces deux cartes-là, je les ai. Tu te rappelles de Taka Oui, le 3 de Trèfle. Le 3 de Trèfle mmh. Ce qui serait fou, mes amis, c'est que tous ces mélanges, tous ces paquets que j'ai faits, que tu as éliminés, que ça soit... Mais ça serait incroyable. Le 3, 3 de Trèfle. Oh non, mais alors là, c'est bluffant, franchement. Et j'y croyais pas moi-même. Franchement, j'ai eu tout. Franchement, Bravo, Pascal. Alors, tu vois, tout est authentique parce que... La carte, j'ai essayé, j'ai trouvé la couleur. La... Oui. Mais toi-même, en fin de compte, tu t'es laissé guider par ton intuition. Bien et sûr. Et tu as bien su bien. Par les différents... Pourquoi les bonnes intuitions dif... féminine J'ai toujours dit, nous les femmes, on est très fort petit. D'accord. Voilà mes amis, euh, Brigitte a parlé. <rire> on vous donne rendez-vous tous les deux à la semaine prochaine pour un nouvel effet. Travaillez bien, likez, commentez et abonnez-vous. Allez, ciao les amis. Bye ciao. bye.